Salut tout le monde et bienvenue dans cette petite vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo assez rapide mais qui va être assez intéressante pour ceux qui développent en 2D. Vous allez ici euh, trouver ce site, je vais mettre le lien en ressources, ce site qui s'appelle Unlocky Studio où l'auteur met à disposition euh, des planches de sprite en 2D, essentiellement pour des jeux 2D, gratuitement. Alors vous n'avez pas un énorme contenu parce que vous pouvez voir que vous avez ici euh, 8 pages, mais ça c'est la partie complète, vous avez des articles et autres, mais ici au niveau des Free Game Heart Asset. Donc vous avez ici il me semble deux pages donc qui sont euh, par contre de qualité au niveau des sprites. Donc vous pouvez voir qu'ici vous avez euh, par exemple des planches de sprites pour euh, Tetris. Donc ça peut être assez intéressant si vous cherchez quelque chose comme ça. Donc l'auteur ici euh, regardez bien au niveau de la licence euh, mais dans la plupart euh, des assets vous allez pouvoir les utiliser en tout cas pour prototyper votre jeu et certaines même pour euh, peut-être les commercialiser. Donc allez voir au niveau de, des, du, du, des, des licences... Euh, qui sont mis en descriptif, alors c'est en anglais, mais bon, c'est pas bien, bien compliqué. Mais ici, euh, on peut voir qu'on a un « Free for commercial use with a CC0 public domain licence ». Donc, allez voir, mais vous voyez qu'il met à disposition gratuitement. Vous avez évidemment ici un bouton… Pour télécharger euh, ici, euh, download the, the game asset from here. Donc vous allez pouvoir télécharger, récupérer l'asset complète. Donc vous avez, je ne vais pas tous vous les présenter, je vous laisse aller les voir, mais vous pouvez voir que vous avez des choses assez intéressantes ici pour des jeux d'échecs, ici pour des jeux de type euh, bateau. Euh, vous avez ici euh, quelque chose qui, au niveau des avions, un, un, ici euh, un jeu de type plateforme avec un, un personnage qui va être animé et disponible. Ici euh, un FPS vu du dessus en 2D. Donc ça peut être intéressant. Ici, des voitures, donc qui peuvent être utilisées, qui peuvent être utilisées, que j'ai déjà utilisées dans pas mal de jeux. Ici, un NS runner Platform. Et je vous laisse découvrir tout ça pour la deuxième page. Alors on va simplement s'amuser à tester très rapidement euh, bah, cette petite asset ici, par exemple, qui est simple, hein, qui va vous permettre de faire un jeu de type 2D, euh, qui va être idéal, euh, par exemple, pour.. Euh pour un smartphone donc vous pouvez voir ici une petite mise en scène de ce qui a été fait il euh, y a pas mal de choses donc allez voir alors on va euh, ici télécharger l'asset par download vous pouvez voir que mon fichier se télécharge ici et je vous reprends tout de suite je vais l'importer avec euh, décompresser zip et importer en fait le, les sprites dans unity alors une fois l'asset téléchargé ici on peut voir que tout est rangé j'ai par par euh, dossier donc c'est assez intéressant hein. vous avez ici le background vous avez ici euh, le caractère c'est à dire le Personnage qui va sauter Donc le sprite de saut euh, Ici Sten qu'on va plutôt euh, appeler euh, Par exemple Idle Comme on a l'habitude de le faire Et ici Walking Je vous propose d'ailleurs euh, D'importer tout de suite euh, dans Unity euh, La partie ici Walking On va juste la tester Donc je vais fermer ma fenêtre Je vais glisser ici tout simplement Mes sprites directement vous avez encore pas mal de choses, hein. ici j'ai résumé très vite, on ne va, faire... bon, va pas aller très loin, mais ici treasure box, donc vous pouvez voir une boîte au trésor, tout ce que vous avez vu en fait dans le descriptif ici va être présent. Donc ici vous pouvez voir que j'ai bien ici mon player, je vais très rapidement m'amuser à l'animer, euh, donc je vais le positionner comme ça, je vais ici, alors il s'appelle 1000 par défaut, je vais prendre mon onglet animation... Je vais le mettre ici temporairement, histoire d'animer tout ça. Et on va très vulgairement glisser les sprites dedans, vous, vous doutez bien. Euh, donc je vais d'abord créer une animation, évidemment. Je vais l'appeler euh, Walk. Et je vais maintenant glisser mes sprites dedans. Voilà. Et on peut voir que si je fais Play. Alors j'ai un petit bug avec ma version d'Unity. Voilà. On peut voir que ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Alors évidemment le sample ici est à 60, c'est un peu trop rapide. Mais on peut voir ici que j'ai bien le personnage qui marche et qui court. Alors évidemment, j'ai positionné mes sprites un peu rapidement. Euh, j'ai d'ailleurs une image ici, ma boucle n'est pas vraiment parfaite. Évidemment, tout ça se règle, euh, allez voir au niveau de mes vidéos. Mais vous pouvez voir que tout ça fonctionne très bien. L'animation est bonne et ça va être comme ça pour tous les sprites. Donc je vous encourage à aller sur le site euh, et télécharger bah, les modèles euh, qui vous intéressent. En tout cas, c'est toujours intéressant d'avoir des ressources comme ça gratuites euh, pour euh, Unity et qui sont en plus de qualité. Donc je tenais juste pour finir cette vidéo euh, à vous signaler, euh, j'ai la version 5.6 d'Unity est sortie, donc ça promet euh, quelques vidéos à l'avenir euh, là-dessus. Euh, pour le moment, je me fais un peu rare parce que euh, je ne suis pas trop présent, en fait j'ai pas mal de projets en cours, mais tout ça va rentrer dans l'ordre très prochainement, je vous rassure. Alors j'en profite aussi pour dire que quand vous avez des questions par rapport aux vidéos ou autres, allez sur le site internet euh, de la chaîne pour ceux qui ne le savent pas, le site upln.fr. Vous pouvez voir d'ailleurs qu'il y a un article qui vient de paraître sur Unity 5.6, donc n'hésitez pas à aller. Vous avez la partie forum pour les demandes d'aide, tout ça. Euh, des collaborations de jeux, Enfin, vous avez pas mal de thèmes, n'hésitez pas à me contacter. J'en profite aussi pour dire que je suis à la recherche de contributeurs. Si quelqu'un veut euh, tout simplement rédiger des articles ou autres, ça peut être sur Unity, mais des news divers et variés, euh, c'est très simple, donc contactez-moi. Je suis toujours à la recherche de personnes qui pourrait euh, m'aider un petit peu à dynamiser le site internet et euh, fournir euh, du contenu. Je vous dis, ça peut être sur la forme d'hiver, pas forcément euh, sur Unity, euh, ça peut être par rapport à l'univers du jeu vidéo, enfin tout ce qui rentre en rapport et des news et, euh, divers et variées. Donc n'hésitez pas, à utiliser le site, le forum pour vos questions, parce qu'il m'est difficile de répondre par euh, le, le biais des commentaires qui sont postés sur les vidéos de la chaîne YouTube. Donc surtout, utilisez le site. Moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Euh, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait alors moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye